T'as vu, elle se rapproche déjà. Voilà, on a tiré la camionnette déjà sur 80 mètres. Un camion ici. On a essayé avec deux jeeps au début. Camion d'Abdullah ici maintenant. Et on va la tirer encore jusqu'au bout.